Chapitre 33. 1. Puis je me dirigeai vers le septentrion aux limites de la terre. 2. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. 3. Je vis les portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes en elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée, et de la pluie. 4. De l'une de ces portes, le vent soufflait bizarrement, mais par les deux autres il soufflait avec violence, et leur souffle se répandait sur la terre.